Prends le temps de t'aligner au cœur du plus pur et du plus radieux de toi-même, dans le cœur, par le cœur, pour le cœur. Demande numéro 11 Protection contre les atteintes imprévues. « Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni sois votre amoureuse alliance en moi. Merci de me protéger de tout incident, accident ou attaque par surprise. Pour moi, et tout ce que j'aime et qui m'ont fait du bien. Merci de m'avertir à temps et de manière à ce que je comprenne clairement ton avertissement. Béni sois-tu. Merci.